Bonjour, je suis Claude-Yves Robin, j'ai la chance d'avoir travaillé en France et d'avoir créé plusieurs chaînes de télévision, aussi bien chaînes locales que chaînes nationales comme France 5 et France 2. J'ai aussi travaillé dans le monde de la radio avec Radio France et actuellement je suis à Tunis pour travailler sur le projet d'organisation de la radio tunisienne et ce que je peux dire, c'est que j'ai apprécié la, la clarté, l'équité et euh, la simplicité de la démarche, qui est le fruit d'un travail collaboratif euh, des, euh, des directeurs euh, de, des différentes radios et d'équipes de, euh, de la radio tunisienne. Et donc, euh, le travail collectif a porté ses fruits avec une organisation simplifiée de chacune des chaînes, pour les rendre plus performantes, plus dynamiques, plus tournées vers le public, en tenant compte des attentes des auditeurs. Et ce que je peux dire en ayant vécu à la tête de chaînes gratuites, publiques ou privées, en général, le monde public qui est issu du monopole a l'habitude d'une certaine euh, lenteur, que ce soit dans les processus d'organisation ou dans les antennes, alors que euh, les médias vont de plus en plus vite. On passe maintenant euh, du mail au like sur euh, Facebook, et donc euh, il faut être de plus en plus rapide, réactif, dynamique. Et donc il me semble que le projet d'organisation tel qu'il a été conçu permet euh, en quelques années, en quelques mois, de passer d'une entreprise qui a 80 ans d'héritage à une entreprise dynamique, numérique, sur tous les supports. Et donc, je souhaite à tous un excellent travail, plein de succès, plein de résultats d'audience, plein de likes sur Facebook et plein d'enthousiasme de la part des auditeurs. A bientôt